Salut tout le monde, c'est Winman. Écoute, euh, j'ai pas le temps de faire des vidéos, man. oui, anyway, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Écoute, j'ai tellement de pression, man. Euh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des vidéos. Fait que, euh, cette vidéo, euh, dans la douche, le go. La vidéo, euh, c'est grâce à PNG GNP 2000. Un abonné, Winman. Euh, pngg NP2000, euh, Il m'a donné un échantillon de Girl Scout Cookies, euh, écoute, euh, tu veux pas me boire dans la douche, tu vas avoir des vidéos de meilleure qualité, écoute, deviens mon Patreon, euh, c'est la meilleure façon me, de m'encourager, et puis de cette façon-là, ben, je vais pouvoir lâcher ma job et être woman à 100%. Donc, euh, merci vraiment à PNGGNP2000 pour ce Girl Scout Cookies. Et puis, il m'a donné d'autres échantillons. Écoutez, euh, PNGGNP2000. Il m'a donné un échantillon de PPP. Et puis, le PPP, euh, j'ai déjà essayé ça dans ma vie. Euh, C'est un gars qui voulait me vendre ça dans le temps que c'était euh, illégal. Et puis, écoute, c'était vraiment pas bon. Je dis au gars, regarde, man. Euh, C'est pas bon. Puis, il m'a regardé et il m'a dit, ben, regarde, c'est du pot à 100 Ah ok ok, déjà là le pot à 100 c'était commencé. Et puis c'est pas ça qui m'intéressait. Euh, là je suis dans la douche, c'est un petit peu euh, je suis un peu malaisant. Euh, c'est pas vraiment l'idéal de faire une vidéo dans une douche. Euh, c'est un peu tabou. Hein? Mais le Girl Scout Cookies avec Winman, c'est un peu tabou. Euh, c'est avec cette variété là. là. Que j'ai eu un petit peu de haters. Hein. J'ai eu beaucoup de cadeaux de gros cookies J'ai eu trop ou quatre euh, cadeaux des abonnés avec du Girls j'étais vraiment content. Euh, Peut-être deux fois sur quatre, j'ai pas trouvé ça super bon. Mais de l'autre côté, les deux autres fois sur quatre étaient vraiment excellents. Et on sait qu'avec le gross Scout Cookies, il y a deux euh, variétés de gross Cow Cookies. Il y a le Platinum. Girl Scout Cookies. Et puis, il y a un autre phénotype, une autre variété, qui est le Tin Mint. Euh, quand on fait des recherches sur le Tin Mint, ça ressemble vraiment au Girl Scout Cookies régulier. C'est euh, le O.J. Kush mélangé avec le Durban Boysen. Mais euh, ce qu'ils disent avec le Tin Mint, c'est que c'est du OG Kush mélangé avec du Dubboon Poison. Euh, ils ont pris euh, un phénotype là-dedans là, qui goûte un peu différent. En tout cas, c'est pas, ben, ben, euh, pas, pas clair. Là, la différence entre le Tin Mint et le, OG, et le Girl Scout Cookies régulier. Je comprends pas. Je ne sais pas ce qu'est la différence entre le Girl Scout Cookies régulier et le Girl Scout Cookies mint. Par contre, le Girl Scout Cookies Platinum, il euh, y a une différence. C'est quoi? Ben, C'est du OG Kush mélangé avec du Durban Poison et aussi mélangé avec une troisième variété qu'on ne connaît pas. Donc, essayez pas de faire un croisement vous-même à la maison et créer le Girl Scout Cookies Platinum. C'est une variété inconnue. Donc, si vous voulez vraiment faire pousser du Girl Scout Cookies Platinum, il faut acheter votre seed, il faut acheter votre graine dans une banque de graines, dans une compagnie, dans un commerce euh, spécialisé qui va vous garantir que c'est vraiment une graine de Girl Scout Cookies Platinum. Dégustation numéro 44. Merci à TNGGNP2000. Pour ton don. Hein, on sait que Whitman n'accepte plus les dons présentement. Euh, je me suis fait défoncer ma boîte aux lettres là, euh, à, tous les jours, à tous les jours. Donc, c'est pas évident. Là, euh, on peut dire que les petits problèmes d'anxiété, on a un peu hein, quand tu te fais défoncer ta boîte aux lettres à tous les jours. NGG-NP2000 m'a envoyé, comme je vous ai dit tantôt, un échantillon de PPP. J'étais pas trop sûr de ça. Et puis là, il me donnait beaucoup de pression. pour me dire hey, essaye mon cannabis, le gars Cookie, essaye mes cannabis. Avant qu'il soit trop sec, qu'il perde des terpènes. Quand il m'a envoyé ça, il m'a envoyé ça dans des... Dans des... Euh, il m'a pas donné des cocottes. Il est bon, mais il goûte vraiment un peu. Juste un peu. Euh, il m'a donné des cocottes. Des, des, il m'a donné comme une cocotte et... Défaite. J'avais mis ça pour la cocotte au complet, tu comprends? L'arôme était là, le goût était bas là. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai commencé par celui-là parce que je reconnaissais le goût du Girl Scout Cookies. J'étais content, mais quand je te dis, il goûte vraiment léger. Je te parle pas du THC ici, je te parle vraiment des terpènes, C'est du Glosca Cookies, mais euh, vraiment léger comme arôme. Euh, comme, euh, comme je l'aime. Il est PNGGNP2000, il m'avait dit qu'il m'avait déjà donné dans le passé, euh, dans une des vidéos que, que Weedman avait fait. Un original glue, le fameux le GG4 Gorilla Glue. Je ne l'avais pas tripé vraiment. Mais celui-là ici, je l'aime bien, je l'aime bien. J'avais vraiment hâte d'essayer le PPP, parce que je jamais connu un PPP de qualité. Ça, c'est une autre variété que notre abonné euh, m'a donnée. Quand je vous disais que c'était tabou pour moi de parler du Ghost Cookie, c'est parce qu'il y a tellement de phénotypes, hein, les phénotypes, on sait c'est quoi, hein. Les phénotypes, c'est que si mettons vous fait pousser 10 plants de Girl Scout avec la même cible. Mais les plants, c'est comme tous des frères et sœurs, là. Ça se ressemble tous, mais ils ont toutes des différences. Le goût, il ne va pas tout être pareil sur 10 plants. Sur 10 plants, il va peut-être avoir 4 plants qui goûtent pareil. Un autre quatre plants qui goûtent pareil, d'un autre, un autre goût, puis voir avoir deux plants, là, qui vont goûter une autre différence. Pareil comme quand on goûte des fraises, hein. Quand on mange des fraises au Québec, là, on mange une fraise, hey, maudite, elle est bonne, goûte à ça. Ah, oh, elle était moins bonne, celle-là. T'en manges un autre, ah, oh, elle est bonne, hein. Dans ton paquet de fraises. Mais quand tu as poussé du cannabis, là, il y a plusieurs phénotypes, même si c'est la même variété. Puis je te le dis, c'est tabou pour moi, de parler du Girl Scout Cookie, il y a toujours de la chicane. Oh, c'est un platinum, c'est un Tinmin. C'est du Girl Scout Cookie! Hey, c'est du 3, c'est du 14. Tu le sais que j'exagère! Tu le sais que j'exagère! Mais il y a quand même eu des petites chicanes euh, sur Instagram avec le Girl Scout Cookie. Euh, gros sujet de conversation, le Girl Scout Cookie, les boys. Hey, deviens mon Patreon. Deviens mon Patreon. 3$ par mois. Et puis de cette façon-là, je te ferai pas des vidéos dans une douche. Alright? Je travaille trop, le gros. Je travaille trop. Je suis obligé de faire des vidéos dans une douche, le gros. pas des jokes, là. Dans une douche, il brûle pas trop vite. Pas besoin de mouiller. Pomp, mon homme. Pomp. Sinon, il va s'éteindre. Merci pour le don. Merci pour le cadeau. Euh, présentement, il n'y a plus de cadeau. Je vous l'ai dit, euh, si vous ne voulez pas des transferts de dons en argent, je vais être vraiment content. Présentement, rien par la poste. On va essayer de régler ça, la poste. Et puis... Euh, il me reste encore des cadeaux là, à essayer, là. donc euh, restez présents, euh, il y a beaucoup de vidéos de Winman qui s'en vient, beaucoup de produits de SQDC, le facteur est passé, euh, soyez présents, donnez un pouce à la vidéo, allez vous abonner à mon oui d'indicament sur Instagram, activez la cloche sur YouTube, hein? c'est important les boys et les girls. All right, from you Charlie Boys, bye.